Madame von der Leyen, ce que vous proposez aurait été formidable il y a 25 ans. Mais nous ne sommes pas il y a 25 ans. Nous sommes en 2019 et nous sommes dos au mur face à la catastrophe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un New Deal Vert qui vise une réduction d'au moins 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et non pas 50% comme vous le proposez. Respecter l'accord de Paris est un minimum. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Green Deal qui tourne le dos aux entreprises des fossiles, qui sortent du carbone et qui cesse tout financement, oui tout financement, pour celles et ceux qui détruisent notre planète. Les demi-mesures menacent notre avenir. Vous parlez d'investir, mais ce n'est pas de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans dont nous avons besoin pour assurer la transition. C'est de 1 000 milliards d'euros par an. Vous n'allez pas assez loin, parce que vous imaginez encore que la croissance est une science. vous n'allez pas assez loin, parce que vous pensez encore qu'il faut ménager les multinationales, les banques et le système qui nous a menés droit dans le mur. Le Green Deal ne doit pas être une timide évolution mais un véritable changement de paradigme. Il faut comprendre que l'économie n'est pas au-dessus des lois de la nature. Un vrai Green Deal demande d'adapter notre économie et notre cadre juridique à l'urgence environnementale. Il faut des mesures fortes, des mesures contraignantes, un véritable devoir de vigilance pour que les États et les entreprises respectent enfin leurs obligations climatiques. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social et environnemental et nous n'avons pas le droit d'échouer.